Bonjour, dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça Un billet de 20 euros, oui. Mais encore, ça représente 20 euros. Donc potentiellement, ça peut être plein de choses. Des habits, à manger, toutes sortes de services. Mais est-ce que l'un d'entre vous s'est dit « ça c'est un bout de papier avec de l'encre ?» Et pourtant, c'est exactement ça. Et vous pensiez connaître l'économie Qu'est-ce que c'est l'économie Voilà encore un mot qu'on pense tous pouvoir définir et pourtant, peu de gens ont la même définition en réalité. Mais on va essayer de dégager trois définitions du mot. D'abord, il y a le monde économique. C'est les richesses que possède un pays, l'argent qui rentre et qui sort, ce genre de choses. On parle aussi de tous les échanges, pas forcément monétaires. Ça va de grands ensembles internationaux aux choix individuels. Ensuite, il y a l'économie scientifique qui décrit le monde économique. On étudie comment évolue la croissance et le chômage. On étudie le choix des consommateurs. Pour faire simple, c'est l'étude scientifique de tout ce qu'il y a entre des besoins et des ressources. Enfin, ça c'est le sens le plus répandu. Puisque les êtres humains agissent en fonction de sentiments ou d'éthique, il faut aussi en parler. Ce qui nous amène au troisième point, la politique économique. Là, on va débattre sur la manière de répartir nos ressources. Ça va être des débats très moraux. Plutôt liberté ou plutôt égalité est-ce qu'on cherche à relancer la consommation des ménages ou celle des entreprises En général, c'est quoi notre but et quel est le meilleur moyen d'y arriver Et ça ne s'applique pas juste à un gouvernement. À plus petite échelle, par exemple un ménage, on se pose aussi des questions de politique économique. On dépense notre argent dans quoi Est-ce que oui ou non on doit acheter des produits bio ou issus de commerce équitable Et sur quoi on se base pour dire c'est meilleur Mais meilleur pour qui Etc. Dans le dernier cas, il faudrait mieux que tout le monde s'y intéresse. Parce que ça nous touche tous. Il faut comprendre ce que disent les experts, bien sûr. Mais ensuite, on doit pouvoir débattre collectivement de l'application politique. Et pas juste laisser ça aux autres. Et je vous fais remarquer qu'on retrouve ici la guillotine de Hume. On doit toujours savoir si on parle de ce qui est ou de ce qui doit être. On doit toujours savoir si on parle du descriptif ou du prescriptif. Même si ce n'est pas toujours facile. Les théories scientifiques produisent des effets directs sur les politiques mises en place. Donc, on confond souvent les écoles de pensée qui décrivent le monde avec des convictions politiques. Alors que ce sont bien deux choses distinctes. Distinctes, mais très liées. La manière de voir l'économie va souvent être très déterminante dans nos convictions politiques, et vice-versa. On l'a déjà dit sur cette chaîne, en politique, les appels au pragmatisme ou à la neutralité de point de vue, c'est bien souvent une arnaque. Eh bien, en politique économique, ça ne peut pas être plus vrai. On aimerait bien que tout se résume à quelques équations simples, qu'on appliquerait quel que soit le contexte et qui nous dirait « quoi faire ?». Mais nos descriptions ne disent jamais vraiment « quoi faire ?». C'est nous qui décidons collectivement, ça. C'est une question sociologique. pour Reprendre l'exemple de la monnaie. Si un Éthiopien vient en France et essaie de payer son pain avec un billet de chez lui, ça va pas marcher, parce qu'on ne partage pas la même convention sociale de la monnaie d'un pays à l'autre. La monnaie que je tiens, c'est une monnaie signe, ça veut dire que sa valeur dépend d'une convention sociale. Et une convention sociale, eh ben ça évolue. En l'occurrence, il y a des institutions comme la Banque Centrale Européenne qui stabilisent l'existence de ce billet comme un moyen d'échange. De cette manière, j'ai confiance dans le fait que ce billet vaut 20 euros aujourd'hui et en vaudra toujours 20 demain. Mais s'il y a une grande part de convention sociale, dans l'absolu, ça donne envie de se dire où est la limite Si collectivement on se mettait d'accord sur d'autres règles du jeu, jusqu'où on pourrait aller En économie, tout est affaire de conventions et de fluctuations. Je dis pas que tout est possible non plus, c'est pour ça qu'on a besoin des économistes. Ces recherches nous permettent de débattre de manière beaucoup plus efficace pour comprendre de quelle manière on peut améliorer la société. Pour résumer cette idée, on peut citer Samuelson « Rien n'est impossible dans une science aussi inexacte qu'est l'économie ». Alors méfiez-vous de ceux qui aimeraient bien faire passer une position politique pour de la science. Ceux qui mélange un peu trop descriptif et prescriptif. Quant à moi, je ne prétends que vous offrir une vérité. Rien de plus.